Bonjour euh, Louise, bonjour Karine, Vérenne, bonjour, j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien, hmm. bonjour parfait, Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va croire en vous. Ce n'est pas tout le monde qui viendra vers vous, qui aura vu ce que cette personne va vous dire. Hein, tu sais, moi aussi, j'ai vu, j'ai vu ce que tu as vu là, oui. Je connais là où tu pars. Là qui viendront vers vous parce qu'elles ont vu une personne qui est idiote, tu comprenez bien. Donc, tu es dans ton couloir, tu as ta mission de vie, tu as d'attraverser tes petits problèmes là. Quelqu'un te voit de l'extérieur ou bien de loin. Il se dit, il faut que je vienne intervenir dans la vie de la fille ici. Je suis en train de me la cola. Je dois intervenir dans sa vie. Tu n'as rien demandé. Hein. La personne va donc savoir, chercher comment se déguiser. Il lui faut un déguisement. Et vous savez que généralement, ils vont venir sous forme de. D'agneau, sinon vous ne les laisserez pas entrer dans votre bergerie, sinon vous ne baisseriez pas la garde. Et vous savez, vous avez peut-être été, euh, été en Europe, tu as gardé même tes 15 000 euros, tu envoies ça à quelqu'un ici-là, tu viens ouvrir un petit snack, hein. tu, un peu, tu construis un petit meublé là. La personne ne connaît pas les efforts que tu as fait le chemin que tu as traversé va se masquer en un agneau et la personne tu sais que les gens qui sont doués dans ça déjà ils te ils t'ont étudié il y en a qui sont mères dans cet art écoutez ma prière pour vous c'est que dieu vous expose vos décepticons dieu vous montre les gens qui sont en train de vous bloquer les gens qui puisent dans vos caisses les gens qui empêchent tous les jours tu travailles ça fait un an que tu injectes l'argent dans le business là tu ne vois jamais un bénéfice yes. tu tournes à pète Loin, tu gères des petits problèmes, un coup ça va, un coup ça va pas, tu jongles comme tu peux, tu achètes ta voiture, tu as y ta première maison, tu vas te faire la deuxième, la personne vient, ah, voilà une petite fille comme ça là, ces choses avancent, la personne va entrer dans en ta vie, comment dire, envoyer du diable là, ils sont en route, vous allez supporter seulement les bruits. De, la personne va captiver ton attention. Et c'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous partagez avec les gens. Tu vas devenir comme un mur. Quand on te voit de l'extérieur, on dit que... Ceux qui me racontent, qui me côtoient disent que mince. Quand on te voit sur les directs, on croit que tu es méchante jusqu'à... On ne savait pas que tu étais comme ça. Parce que tu dois couvrir, tu dois mettre ta barrière de protection. Les gens ont fait mon même parce que je porte maintenant plein de compte les gens. Voilà, fait qu'on dit que ouais, on te gifle, c'est là, tu donnes l'autre jour, on gifle encore. Tu mets ta barrière de protection. Parce que la personne qui est derrière toi, là, la personne cherche ta réputation. La personne cherche tes dons. Tu as souffert depuis 8 ans pour capi, pour raffiner tes dons. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais, c'est là. Vous pensez que j'ai commencé ça quand L'homme qui est sur la voiture, j'ai envie d'aller lui dire d'arrêter ça. C'est quoi ça Tu veux chauffer ton ici là? Personne vient. Tu es dans tes, dans tes galères. Tu gères ta vie comme tu peux. Non, tu sais, je peux t'aider. C'est pour ça que dans tout ce que vous faites, soyez toujours juste dans vos deals. Soyez juste dans vos deals. Parce que croyez-moi, ces gens, quand ils viennent vers vous, ils ont leurs agendas. Ils ont leurs agendas. On doit te décourager. On doit sucer ton énergie. Supposons que tu as déjà essayé, même depuis 7 ans que tu essaies, là, tu as déjà fait même quatre business en 7 ans au Cameroun. La huitième année, c'est là que tu commences à sucer l'argent de ton business. La personne va venir, ça à ta caisse. Je dis que mais attends un peu. En 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020... Quand que Tu étais là Hein Mais je veux que vous compreniez que tout ça fait partie du processus. dit que quoi hein? Ça fait partie du processus. Rappelle-toi en 2014, tu avais lancé un truc là. On est venu, on a pris tout ton argent, on est parti avec. Est-ce que tu es mort Ok, fois. Ok, fou non Voilà. 2016, tu as encore lancé l'autre. Ça n'a pas fait six mois. Tu as fermé. 2019, tu fais trois ans pour te lever. 2019, tu mets encore l'autre sur pied. Tu ne sais pas qu'on est en train de te former. Et donc quand vous mangez, marchez dans votre quartier, regardez les grosses maisons, regardez les grosses voitures. que vous voyez là ils vont vous dire le nombre de fois qu'on les a vaccinés ils vont vous dire le nombre de fois qu'on les a vaccinés que j'avais mon meilleur ami je lui fait confiance il a même plus ma femme il s'asseyait que dans mon salon il mangeait ma nourriture après, il couche ma femme sur mon lit Après, il prend mon argent Bonjour Marina matin ne fais pas comme si quand il vient à Libreville Tu me vois toi hein. Depuis que tu me suis, tu sais que je suis à Libreville Tu ne viens pas me voir, donc ne me dérange pas je crois pas qu'elle va rentrer à l'immobilier parce que tu es là. Pour pas m'embêter. Parce que si tu ne te rappelles pas du parcours que tu as eu, tu vas oublier. Tu vas penser que tu es faible. Gars ah, chérie, tu sais quoi Rappelle-toi du nombre de fois on t'a fait ça dû dans le passé. Ouais. Rappelle-toi. Parfois, tu as porté ton argent, tu as mis dans, dans la crypto-monnaie, oh, dans wow. Tu fais telle chose, oh. voilà, l'autre dit que son transit Tu vois quatre champs d'économie partis dans l'eau comme Tu dis yes, ça. Te concentre encore un an tu as encore l'argent tu vois que l'argent là sont d'où ta puissance vous savez un jour j'écoutais euh, un monsieur monsieur s'appelle euh, Sondé Adélaja. l'homme là m'a beaucoup aidé j'ai lu beaucoup de ses livres il a la plus grande église euh, de l'Ukraine Je l'écoutais quand il a une période très basse de ma vie. Rien ne marchait. J'ai rasé mes cheveux, j'ai dû recommencer tout à zéro. Ça, c'était en 2020 quand il y a le Corona. Il y a quelque chose qu'il a dit dans un de ses livres un jour. Aucune énergie. Aucune énergie ne se perd. Quand tu es parti, tu as aidé quelqu'un, la personne est arrivée en Europe, il devait même te rembourser, il arrive, arrivé, il t'insulte, c'est toi qui devais mettre la méchante personne là-bas, partout dans tous les bars de Bruxelles, on connaît que c'est toi qui es le méchant, que tu as voulu l'utiliser, tu as voulu, il n'y a que toi ceux qui connaissent ce que tu as fait à la personne, ce que tu lui as fait, ce que tu as fait pour cette personne. quelqu'un arrive comme ça, tu le prends, tu le conseilles que si tu veux réussir ici, fais comme ça, fais comme ça fais comme ça personne arrive, elle voit ta maison elle voit ton mari, tes enfants Demain, elle commence à tirer sur ton mari, tu dis que yes Et yes Cette personne m'a parlé tellement de toi que tu resseras, tu es choqué. Tous les quatre coins de la ville, on dit que tu as fait que quoi à la fille là non Elle était ici hier, le jacques parlait de toi. Tu fermes seulement ta bouche. Quelqu'un vient, mais tu as ouvert ton restaurant. Que non, je vais gérer, je connais préparer, je connais. La maison prend ton restaurant, meuf. Et... Et Suce ton agent. Et prends tes clients. Et moi, je dis encore qu'un client qui vient dans ton business, ton employé prend le client et il part avec le client. C'est que ce n'était pas ton client. Tu m'écoutes Parfois vous vous sur les gens qui n'étaient même pas pour vous. Vous vous m'enfondez sur les gens qui n'étaient même pas pour vous. Ah, la première eh, elle a pris mes clients. Elle a. Tu dois comprendre que tu as. You, you are the original one. Je suis l'authentique. dit que tu es l'original vous ne vous connaissez pas hein? souvent reste comme ça un collaborateur fait quelque chose et je, je regarde ce moment j'ai dit ouais seigneur juste en mentionnant si quelqu'un parmi vous je ne travaille plus avec euh, Julie de Yaoundé. Donc je ne travaille plus avec Julie de Yaoundé. Ce qui fait que si vous la contactez sur son numéro personnel, parce qu'il y a des gens avec lesquels je travaille, qui donnaient leur numéro personnel à mes clients. Donc si vous voulez que vous, voulez, vous voulez travailler avec elle, ce ne sera pas sur mon compte. Je vous dis moi, cache-la maintenant. Donc je ne travaille plus avec Julie qui est à Yaoundé. Donc si vous. Il y a un numéro de Yaoundé qui est le 655, Ce numéro fonctionne. Et c'est le mot de mon entreprise. Mais, si vous avez, vous avez des deals personnels avec elle, allez gérer ça. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Vous allez avoir des gens qui vont arriver et qui vont croire que parce que je marche avec la personne-ci, je suis plus grand que cette personne. Tu peux, tu peux être avant homme, mais vous sortez ensemble. On te donne les honneurs parce que tu es la femme de l'homme là. Il dit qu'écoute-moi bien. Tu ne connais pas que tu ne sais pas ce que l'homme là a fait dans la vie des gens. Tu ne sais pas les vies qu'il a sauvées. Tu ne sais pas les les gens qu'il a aidés, conseillés, les scolarités qu'il a payées. Tu arrives dans sa vie, il a fait 20 ans de service à la nation. Il te prend, et te met chez lui que tu es sa deuxième femme, même que tu es sa, sa première femme. Mais pas te voilà, tu commences à prendre les grands airs. Comme tu arrives à l'entreprise, on dit madame, madame. Tu crois que parce qu'on te parle, on t'appelle madame là, tu commences à lui manquer de respect à la maison. Tu m'as manqué de respect. À cet homme qui t'a donné les honneurs à cause de qui tu as tous ces honneurs hum. écoutez les gens sont très les gens les gens sont amnésiques amnésiques donc on dit la short time memory là leur mémoire c'est très court cool. il y a des gens qui travaillent avec moi dans votre vie est ce que vous savez qu'on allait vous appeler reine un jour Tu arrives, on dit reine telle, reine ceci, roi cela. Oh, la personne m'a dit que mince. On m'appelle reine, on m'appelle roi. On me respecte. Non. La reine je aussi la croix même que quoi. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. <rire> Parfois tu as un petit comme ça. Un de tes petits. Oh Seigneur. Un de mes petits m'a fait ça dernièrement. Il m'a fait un tapet de là que j'ai dit que yes. <rire> Dieu, le petit mon frère. Non, non, les gens sont forts. Tenez, moi ma cola. Si avait même une petite Guinness là. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, ces gens-là viennent abuser de vous parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur propre vie. Ils ne connaissent pas là où ils partent. Comme ils ont commencé à se frotter à toi. Quand quelqu'un reste avec moi, tu travailles avec moi. Hein. Quand tu travailles avec moi, tu vois souvent quelqu'un a la Prado. Quelqu'un appelle des États-Unis, du Canada. Bonjour, mère On me donne mon respect, on me respecte. Après la personne, me regarde. Mais ce n'est pas le petit fils qui porte ce t-shirt là. Après, la persona commence à te parler un genre je regarde seulement je dis que yeah, hey, hey. la simplicité ne méprenez pas la simplicité pour la bêtise simple ne peut pas dire que tu es bête c'est juste que vous n'avez pas d'importance je ne peux pas me casser pour vous impressionner I just can't do that. je ne peux pas me casser pour vous impressionner I'm too busy oui, Mira, tu peux acheter, je suis encore, je suis à Yaoundé aujourd'hui. Toute la l'avenir d'aujourd'hui, je suis à Yaoundé. Donc tu peux acheter, quand tu, vas, tu viens tout à l'heure, tu peux acheter ça à Titi Garage. Quand tu es, allez dans la mois de Marc Zuckerberg, vous voyez combien d'habits portent par, par semaine. Quand tu es trop concentré sur ta vision, tu n'as pas le temps d'impressionner les gens. Imaginez un peu, vous m'appelez. Je suis là, je vais vous montrer mes ongles. Quand ça me pique, je n'ai pas faire mes ongles. Quand ça me pique, j'enlève. L'autre jour, j'ai réellement le même jour. Tu vois, la personne est là. Euh, ouais, elle entre d'abord. Elle veut te montrer qu'elle a cinq parfums sur elle. Elle s'assoit. Elle table les airs. En tout cas, moi, quand elle vois ça, ça m'amuse. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que si quelqu'un vient vers moi, mon physique ne va pas te soigner. Que je sois bien à bio, que je sois mal à bio, ce qui t'intéresse c'est que j'écoute ton problème et que je t'aide à trouver ta solution maintenant je sais qu'il y en a parmi vous, vous aimez qu'on vous impressionne. Je vous ai dit vous n'allez pas trouver ça dans ma maison. Je suis désolé You're not gonna find it here. I'm sorry. Souvent dans la rue les gens me voient. Ils disent que ce n'est pas toi qu'on voit sur TikTok là-bas. Je dis que non, ce n'est pas moi. là, je suis à Yaoundé. À Douala, vous aurez lavage aujourd'hui, mais vous allez se passer avec le roi George. Moi, je suis physiquement à Yaoundé aujourd'hui. J'ai trop abandonné les gens de Yaoundé. Donc, Yaoundé, vous allez profiter de moi aujourd'hui. Vous devez comprendre que ce ne sont pas les gens qui sont autour de vous qui vous font. Ce ne sont pas les gens qui y a autour de vous qui vous font. Ce ne sont pas, euh... je dis aux gens que j'ai tellement échoué quand même. <rire> tellement juste tellement tombé quand il voit que quelqu'un me que quelqu'un peut-être voir que je fais une chute physique c'est pas visible par tout le monde et je dis ouais je ris j'ai dit que oh tu savais le nombre de fois où je suis tombé if you knew j'ai le diplôme en, en relevage où on dit quoi là tu vois quand le chat tu lances le chat au sol, mais il tombe surtout sur ses pattes là non. Donc j'ai le diplôme de ça. Quand je, tu me fais tomber aujourd'hui là, il tombe à 10h. À 14h, je suis en train de faire autre chose. Bonjour, Kodiane. 14h, je suis en train de faire autre chose. Je suis en train d'innover. Je suis en train de changer, d'ajuster. J'ai mis le numéro sur la vidéo, si vous appelez après le direct, on va vous répondre. Il y a une école là-bas qui s'appelle l'école primaire les Biquetins. Et dans la rue de l'école là. Il y a deux numéros, le 655-310750. Et le deuxième numéro, c'est le 678-922. 578 parce que parfois et je vous dis encore les échecs seront encore plus forts plus vous allez avancer donc supposons avant tu perdais 1000 euros, 2000 euros il y aura des temps où tu vas te retrouver comme ça là, en une semaine tu vas perdre même 10 000 euros donc, ce sera encore plus grand. Ne croyez pas que ça va diminuer. un plus grand, c'est. Plus rapide ta, ta, ta montée sera. Dans le fait que je te relève en fait. Vous allez souvent voir quelqu'un qui va te dire, on m'a détourné 50 millions ici là. Et le, le, le, le ce qui est bizarre, c'est que c'est 50 millions qui ont été détournés là. La personne ne va pas partir, il rien faire avec 50 millions. Mais en l'espace d'un mois ou deux, celui qui a perdu 50 millions, 50 millions vont revenir à lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un jour qui est très amusant. Bonjour Pierre Précieuse. Bonjour Yvette. Les gens sont venus te vider, te mettre à terre. Et le, le plan qu'ils avaient sur vous, je, je, il y a un passage qui est pour moi, c'est un passage clé. Je crois qu'il faut que j'imprime ça, je mets dans mon bureau. Genèse 50, verset, euh, verset 20. Vous avez planifié ça pour me faire du mal. Mais le Seigneur l'a changé en bénédiction. sauver plusieurs vies. Il faut qu'il quitte d'abord Vous aimez le bout du risque ici. Il dit, mais le Seigneur l'a transformé en bénédiction pour faire du bien à plusieurs personnes. Parce que ce qu'on avait prévu pour te faire du mal, là. et je sais que vous ne croyez peut-être pas, mais il y a des gens qui s'asseyent, ils concoctent, Comment est-ce qu'on va faire du mal à Jocelyne Elle croit même que quoi Elle va voir. Elle va voir. Ouais, Seigneur. L'homme, j'ai dit qu'il maîtrise la route. Oui, eh Seigneur! Il a cassé le magasin de quelqu'un. Il a menti. je ne suis pas censé mourir aujourd'hui. <rire> Moi-même n'ai pas essayé de passer là, tu es assis là Oui, je dis que non, c'est pas au jour qu'elle va mourir Ouais, c'est hier Je crois qu'elle qu a bu à 6 heures. Je ah, tu sais comme ça là, tu dis garage, c'est grave C'est mon premier jour dans ce coin-ci là Non, ça va Je suis dépassé <rire> en fait, euh, il a pris son camion, <rire> je ne peux pas savoir, quand il tournait, il manœuvrait devant moi, je regardais, il dit que le gars là, euh, il veut tuer les gens ici le matin, je crois qu'on est a les gens à la sorcellerie, il a <rire> ouais, c'est Dieu, bon, je vous disais ceci, il y a des gens qui vont rester dans leur maison, euh, certains sont dans vos entreprises, certains sont même vos ménagères depuis c'est quand tu es ménager sorcière c'est grave et ils vont se demander pourquoi pourquoi elle réussit pourquoi elle a du succès et moi je n'ai pas parce que dans le cœur le cœur est trop noir je ne sais pas pourquoi mais le cœur des gens là est trop noir leur cœur est trop noir. Quand ils sont là, ils te voient, tu réussis, ça ne laisse. Ne... Et ce que quand je quand j'y pense encore, je me dis, si tu me vois aujourd'hui, j'ai atteint seulement 2% de ce que Dieu a prévu pour moi. Tu es jaloux. Quand il va atteindre 10%, tu vas faire comment Tu vas te tuer. Quand il va atteindre 50%, Et je sais que les gens n'ont pas... Euh, J'aime beaucoup observer les gens dans la fin de leur vie. Tu vois une personne qui a détourné l'argent du gouvernement ou bien détourné, euh, je sais pas, fait du mal aux gens, prend l'argent des gens, partit avec. Il peut construire des trucs, il construit l'hôtel, il construit les meublés. Ce qu'il a construit là, hein? Une autre personne va venir tout prendre. Et à la fin de sa vie, cette personne sera sans rien. Maintenant, tu vas voir une autre personne. Au début de sa vie, il n'a peut-être pas. Il passe 15, 20, 25 ans, 30 ans vous vous moquez de lui. Il est bon avec les gens. Il est gentil avec les gens. Il est fidèle. Il est loyal. Il est juste. Premièrement, je vais vous donner l'exemple de mon chauffeur. Je crois que vous connaissez un monsieur Abbé Solo. Quelqu'un m'a parlé de cet homme-là hier. Elle dit que la personne dit qu'elle le connaît depuis 15 ans. Qu'en 15 ans, l'homme-là est comme il est. Donc, il n'a pas changé d'un trait. Et il a cet enfant. Et... Je regarde et je dis que waouh Quand tu vois Le genre de personne Je suis sûr que même ses parents étaient aussi bons Ses grands-parents étaient aussi bons Maintenant lui Il récolte la bonté de ses parents De ses grands-parents Vous croyez que les enfants de cet homme vont souffrir Parfois quand vous commencez votre travail spirituel Vous devez être patient parce que Parfois, vous récoltez les malédictions de beaucoup de personnes. Tu as ta tante, tu as ta grand-mère tu avais qui ont fait le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Donc, comme tu es là, tu es, entre, tu es la première personne dans ta famille qui veut commencer à faire du bien. Peut-être même depuis que tu as les 30 premières années de ta vie, hein, tu, tu n'avais aidé personne. Et pour commencer à faire du bien, tu dois... Cherche seulement une personne que tu aides d'abord Je sais que vous aimez toujours quand vous aidez Vous n'aimez jamais aider les gens À la rentrée comme ça Cherche même deux enfants Tu permets seulement le cahier ou le sac Tu le donnes Et c'est que vous vous dites toujours que Est-ce que j'ai même d'abord J'ai même pas pu payer pour mes enfants Comment est-ce que euh, euh. Comme tu payes pour deux enfants de quelqu'un Parce que tu as toujours un peu plus d'argent que quelqu'un quelque part Comme tu payes pour eux Tu vas voir Quelqu'un va rester comme ça un jour Il aura l'idée que il faut qu'il donne l'argent à tes enfants. Pour rien. Si on va appeler ça karma, si on va appeler ça la roue. Et des gens qui sont partis de mon entreprise l'année passée en, passé en m'insultant. J'ai un d'entre eux cette année m'appelle. Oh s'il te plaît, j'ai besoin d'une lettre de ta part. Une lettre de ta part. Je vais demander le visa pour le Canada. Ouais, pardon. Je dit, waouh, jeune homme, tu m'as insulté l'année passée, non? C'est pour ça que... On est, on est des êtres vivants physiques. Mais on est contrôlé par quelque chose qui est invisible. Et qui est juste. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucune énergie ne se perd. Rien de ce que tu as semé dans les gens ne peut être perdu. Jamais. Donc, ayez la foi. Vous êtes tombé cinq fois, 15 fois, relevez-vous juste retracer vos plans et avancer on a pris ton argent on est parti avec on a, on a fait ceci il a pas de problème tu as tes mains non fixe toi encore un objectif bonjour le petit oiseau tu me trouves toujours pas partout un hein, petit oiseau hey quatre petits oiseaux bonjour six petits oiseaux Comme si elle est stripteuseuse ici. Là, elle est en train de rentrer chez elle. Waouh! y a les professions ici. Elle... Bon, petit Garage, ça partit de 10h aujourd'hui. 10h. Les numéros sont sur la vidéo ici, la roue à appeler.